On va parler d'extracteur de jus, mais le, le gros modèle. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Très très heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Truc astuce, découverte produit, on va décortiquer. C'est une des vidéos les plus difficiles que j'ai eu à écrire. J'ai écrit ça avec ma femme, ça a été vraiment très long. Car en fait, quand on est dans le monde de l'électroménager, et même dans d'autres modèles, on a toujours envie, comme quand vous avez dans des voitures, enfin je ne suis pas fan de voitures, mais vous comprenez, on a toujours envie de tester les, les beaux modèles, les gros modèles, les Ferrari, les trucs comme ça. Voilà. Dans le monde de l'électroménager, puisque moi j'adore ça, on a eu envie de tester l'Angel. L'Angel c'est le top absolu, en tout cas sur papier de, de l'extracteur de jus. Il y a toute une immense communauté, une immense philosophie sur le web. Vous retrouvez énormément de vidéos. Alors, ça je veux être très, très clair à ce sujet-là. Hein, euh, tout ce que je vais vous parler ici, j'ai tout tester moi-même. Je ne suis, euh, suis pas végétarien, je ne mange pas tout ce qui est raw food en permanence, mais j'ai voulu tester, donc j'ai testé ça pendant pratiquement un mois et demi, deux mois. J'ai testé ça à la maison, j'ai mangé, j'ai bu du, lait, du jus vert, j'ai tout testé, tout ce que vous pouvez voir là. Il y a des bons et des moins bons côtés. Dans l'ensemble, c'est un appareil énormissime, on est bien d'accord. Il n'y a rien qui peut aller contre ceci. On pourrait effect effectivement améliorer deux, trois trucs, mais ce que je voudrais surtout vous parler, c'est la technique à avoir pour utiliser ce type de produit alors concernant le mode d'emploi Langel, vous avez un mode d'emploi qui est en français qui ne parle que du côté technique voilà et vous avez voilà tout d'abord des un mode d'emploi qui concerne le jus de graines carottes et graines qui apparemment est extraordinaire il a des des vertus de bonne santé les os la cataracte l'immunité etc voilà on va revenir après à ceci et vous avez un autre mode d'emploi qui est uniquement en anglais voilà. Donc ça je voulais quand même dire, c'est pour ça que je fais la vidéo parce que je disais ça et puis je me dis ok mais les gens qui parlent pas anglais ou qui maîtrisent pas spécialement l'anglais un peu technique comme ceci, on se retrouve avec un appareil et on doit découvrir. Et ensuite la deuxième chose c'est quand vous surfez un peu sur le web, YouTube etc. vous avez énormément de vidéos où on dit beaucoup de choses qui moi me perturbent un peu au niveau de l'Angel. Dans le sens qu'apparemment le jus cru etc. guérit de plein de choses, de maladies. Alors... Personnellement, j'ai testé, ça m'a rien fait de mal, ça c'est important à dire, mais de nouveau, je mange de tout. Aussi, je pense que pour utiliser ce genre de choses, si vous cherchez à changer votre alimentation, il est quand même bien de s'entourer de professionnels de la santé, nutritionnistes, diététiciens, etc., qui vous donneront votre avis. Et aussi, je pense que dans une vie, dans une alimentation normale, on doit savoir manger de tout, mais aussi de doser, de ne pas vivre, je pense, que de jus. Je pense qu'il faut un peu varier les plaisirs. Voilà, donc c'est pour, pour dire qu'on peut faire du jus de tout, mais si vous voulez vraiment utiliser à 100% et de vivre de cela, il vaut mieux avoir le conseil d'un professionnel. Voilà, ça c'est mon avis à moi. Mais donc au niveau technique, je vais vous expliquer de quoi il est composé et vous pourrez faire un peu votre marché. Mais de nouveau, ça vous pouvez retrouver sur notre site ou en magasin, on vous expliquera tout cela. Alors effectivement... J'ai vraiment vu une différence, j'ai utilisé l'Oméga, j'ai utilisé le Lurome, j'ai utilisé plein d'extracteurs, vous avez une réelle différence avec l'Angel, voilà. Ne vous attendez pas à un jus fluide, un jus comme... Non, c'est pas ça, vous avez ici un jus qui est riche en fibres, etc. Donc c'est complètement différent, il faut revoir effectivement sa conception du, du jus de légumes ou du jus de fruits avec ceci. ça extrait vraiment tout. Alors, on va tout de suite donner les petits points qui m'ont moins plu, comme ça après on passera au bon point, tout d'abord. Alors le poussoir en bois, voilà. L'appareil fait plus de 1000 euros, j'aurais préféré en inox parce qu'évidemment, voilà, le, le curcuma, etc., le, la betterave, me l'a un peu coloré. J'aurais préféré personnellement en inox. Deuxième petit point, euh, voilà, ok, ça va au la vaisselle, mais mettez des bacs en verre ou en inox. Voilà, c'est ce que je préférerais car franchement, je trouve que les bacs en plastique, ça fait un peu bon marché par rapport à l'investissement de l'appareil. Mais c'est vraiment les deux points qu'on pourrait un peu critiquer sur ce genre de produit. Alors, pourquoi est-ce que l'engel est comme il est voilà. Je vais le couper, il est coupé, voilà. Vous avez en fait deux vis, ça c'est juste un tube, vous voyez, et vous avez des petits trous, du plus gros au plus fin, donc en fait, il se vend de pouvoir extraire tout à une très très lente vitesse, de pouvoir tout extraire et à l'intérieur des deux vis, vous avez vraiment une grande lenteur et le fruit, le légume est vraiment extrait à 100%. Et c'est là on fait toute la différence par rapport à un autre extracteur de jus. D'abord, à une centrifugeuse qui tourne à grande vitesse, c'est vraiment slow juicer. Et pour être slow, c'est vraiment slow, parce que moi, je suis nerveux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne suis pas un gars spécialement calme. Ça, le matin, ce n'est pas possible pour moi. Ce n'est pas possible, je suis trop nerveux. Ils demandent un petit peu de nettoyage, mais ça va vite. Mais c'est vraiment lent. Okay. Et je m'attendais aussi au début à passer des branches complètes de romarin, de rhubarbe, non. De nouveau, il faudra adapter la technique. Mais ce n'est pas grave. On apprend, on, on évolue, etc. Alors, les deux vis. Voilà. Comment repérer qui est qui Là, vous avez une étoile et là, vous avez un rond. Et donc, en fait, les vis vont vraiment tourner vers l'intérieur. Et donc, voilà, vous allez en fait avoir le fruit qui va vraiment se faire exploser littéralement tout doucement. Et vous allez extra extraire tout ce que vous pouvez extraire d'un légume ou d'un fruit et c'est là on fait toute la différence et c'est pour ça qu'avec ceci on sait obtenir effectivement des graines, là j'ai vraiment trouvé un avantage moi carottes et graines j'ai trouvé ça sympa mais il y a une façon de le faire parce qu'une fois j'ai mis que les graines et que les carottes, il faut alterner si vous n'alternez pas, il se bouche et j'ai même eu du mal à enlever le, les vis donc voilà, ça vous avez le petit truc parce que au début j'ai un peu galéré, ça c'est juste un cache qui se met là mais vous pouvez également euh, regarder ce genre de produit. Alors, les deux derniers ustensiles, c'est le grattoir et la brosse. Quand vous recevez ça dans la boîte, vous vous dites il y a un peu de nettoyage. Mais bon, voilà, je vais juste vous montrer avant de commencer. Je redémonte deux fois, c'est pas grave. Voilà, ça sert vraiment à ça. Hop là, et ça va jusqu'au fond. Hop, et vous avez la brosse qui apparaît ici. Jusque-là, je pense que. Mais donc voilà, vous avez changé le petit goupillon comme ça, vous avez compris à quoi ça sert. Et si. Avant de commencer la démonstration, il y en a qui vont lire le, le mode d'emploi. Euh, dernière petite remarque, il y a des études qui se basent, qui se basent sur un certain docteur Norman W. Walker, qui apparemment est le, le, le fondateur et le mec qui a donné toute la théorie au niveau des extracteurs de jus. J'ai fait des recherches. Euh, je pense qu'il n'est pas docteur, euh, voilà. Mais apparemment, il a testé sur beaucoup de choses, il a vécu très vieux, voilà. Donc effectivement, il y a des choses qui sont tout à fait bonnes à prendre, mais je ne pense qu'il ne faut pas prendre ce qu'ils disent au pied de la lettre, tout, ok Il faut donc de nouveau consulter, euh, si vous voulez vraiment vivre de jus, il faut consulter des professionnels de la santé. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Mais donc les études qui montrent, qui montrent dedans, moi, je n'ai pas trouvé toutes les sources. Voilà. Mise en route boutons reverse stop et start voilà reverse pourquoi quand c'est bloqué dedans il faut des fois faire remonter pour que ça repart dedans voilà Parce que de nouveau c'est relativement lent et vous allez devoir pousser contrairement à certains où vous mettez tout ça dedans vous allez devoir pousser alors on va commencer évidemment des légumes de qualité etc bio ça vous avez compris je vais pas faire 40 millions de jeux c'est surtout pour vous montrer comment ça fonctionne on commence Alors vous pouvez le mettre comme ça entier ou si vous voulez vous pouvez le couper vous allez voir la différence alors comment parler parlait d'alterner Là, si on le met, il ne se passe rien du tout parce que... Et vous allez voir que le jus ne va pas sortir tout de suite. C'est là aussi la différence que vous avez dedans. Voilà, il commence à sortir et vous mettez des graines. Ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa car l'extraction... Très lente comme vous avez, vous pouvez vraiment extraire de très très bonnes choses au niveau des graines. Plusieurs choses qui sont vraiment sympas, c'est aussi de mélanger. Voilà, moi personnellement, que du jus vert ou que des grands grands verres de céleri betterave, j'ai bien aimé mais pas, pas en permanence. Ce que j'ai adoré, c'était genre le gingembre. Vous voyez, j'ai mis ici des raisins pour donner un petit goût sucré. Vous ne pouvez pas mettre tout un bâton de gingembre, un peu, voilà car sinon, en fait, il va avoir trop de sec au niveau des vis. Et donc à ce moment là, il faut un peu alterner. Donc voilà, vous avez par exemple ceci. Ça, c'est vraiment impressionnant. Donc on a mis du, des feuilles de céleri et regardez. Voilà. Comme je vous le disais, ne vous attendez pas à trouver un jus complètement fluide, mais ça, c'est vraiment extrêmement impressionnant. On va le remontrer en vrai. On va même mettre du persil pour montrer et un peu de basilic. Vous Voyez. Regardez, c'est vraiment là que l'Angel, pour moi, a fait une différence par rapport aux autres extracteurs de jus. C'est vraiment ce système là. Donc, comme vous le voyez, vous avez également ceci, voilà, avec des fibres, etc. Et alors, on sait, vous l'avez bien compris, on sait mettre du chou. C'est ça qui est absolument incroyable avec ceci. Le chou est très bon. Moi, j'adore le chou personnellement. Donc, voilà. Vous savez le mettre dedans. Donc, comme je disais, vous allez voyager. Regardez l'eau qui peut être contenue, soit dans le chou, qui reste contenue des eaux. Donc, c'est important aussi que vous alterniez les légumes et les fruits. Comme ça, ils viennent aussi récupérer. Voilà, donc là, on voit vraiment, on voit vraiment que le céleri, le basilic et le persil ont, sont vraiment passés tout doucement jusqu'au bout des vis. Donc, c'est vraiment slow hein. et le dernier apport que peut vous procurer les légumes et les fruits. Voilà, quand ils sont trop liquides, d'où le petit cache, vous avez compris, on le remet dessus. Autre chose que je voudrais montrer, parce qu'effectivement, si on, si on parle de... qu'il faut des fruits, etc., un peu plus délicats, etc., on pourrait se dire, tiens, est-ce que un angel, c'est fragile Et c'est là aussi, le fait que ce soit lent, n'est pas spécialement fragile. Voilà. Parfois, quand vous passez des choses un peu plus dures, comme ceci, ce qui est bien, c'est que vous poussez, vous allez voir, vous poussez en fait les éléments ici dans le fond. Je l'ai déjà dit, déjà dit dans une vidéo précédente, ceci, si vous le souhaitez, certains le font, peuvent redéshydrater et les réutiliser en crackers. J'ai essayé, J'ai pas aimé, mais vous pouvez. Voilà, il je... faut être complètement transparent. La chose que j'ai moins aimé, j'ai ai tenté le jus d'oignon. Voilà, je... vous pouvez essayer et si vous le souhaitez, laissez-le dans les commentaires. Par contre, la chose que je fais quand même de temps en temps, si vous avez des petites aigres d'estomac, c'est du jus de pomme de terre. Alors, important au niveau du jus de pomme de terre, il ne faut pas le boire tout de suite. Il faut le laisser décanter et vous ne buvez que la surface au-dessus de la pomme de terre. Ça, c'est très, très, très important à vous signaler. Maintenant, ça, c'est pour tout ce qui est un peu plus compliqué, type, voilà, vous avez vu, c'est graines, etc. Maintenant, si dans votre Angel, tout un temps, vous vous souhaitez faire des pommes, toutes simples. Voilà. Ça fait aussi des choses extrêmement simples. C'est aussi ça qu'il faut voir. Vous faites, et ça c'est très très bon, pommes, betteraves, carotte, basilic. C'est un mélange absolument délicieux. Alors, on va observer un phénomène ici. Venez voir. Quand vous avez ceci... Il est important, vous pouvez également faire un reverse pour faire remonter un peu de nourriture et puis vous repartez vers l'avant et donc vous repoussez. Et donc contrairement aux autres extracteurs de jus, quand vous avez terminé de mettre des, les, vos fruits et vos légumes, il faut le laisser terminer. Laissez-le en fait avancer qu'il ait bien le temps de parcourir en fait tout le chemin. Et voyez encore ici, on vient extraire les dernières substances. Voilà, vous avez vu un peu tout ce qu'on peut réaliser avec un extracteur de jus Angel. Donc, je répète les grands les grandes choses importantes c'est que d'abord, vous savez faire des graines et des carottes qui, pour moi, étaient vraiment très importantes dedans. Au niveau du nettoyage, je trouvais que c'était compliqué. Quand j'ai eu fini, je me suis dit oh là là, toute cette mousse, toute cette voilà, écume-là, ça va être extrêmement compliqué. Franchement, si vous le faites tout de suite, c'est relativement simple et ils ont assez bien voilà, prévu ce petit ustensile et même ce petit grattoir-ci qui est adapté, vous, voyez, vous allez voir, pour, voilà, pour gratter en fait, les, les vis. Donc les choses à retenir, effectivement, c'est ne vous attendez pas à avoir un jus complètement fluide. Vous le voyez ici, il y a une petite écume qui est tout dessus. C'est ça qui fait partie d'un extracteur de jus double vis comme celui-ci. Il y a encore un autre modèle qui est en acier. Euh, médical, mais voilà, nous on a déjà le modèle qui est excellent et qui fonctionne relativement bien. Donc les petits points négatifs, des petites améliorations au niveau des accessoires, mais somme toute, ça n'entrave pas le fonctionnement de l'appareil. Les choses à savoir, il faut alterner, couper des petits morceaux et surtout, c'est un petit moment à soi et aussi se sentir bien avec ce qu'on mange. Donc de nouveau, si vous comptez aller très très très très loin avec ceci, Entourez-vous de gens compétents. Le mode d'emploi est là, mais de nouveau, faites aussi vos expériences. Ne pas être extrême dans tout. Et je pense que vous adorez ce genre de produit. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Retrouvez-nous en magasin, également sur notre site de vente en ligne pour ce produit. Et également d'autres extracteurs comme Omega et d'autres marques. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Laissez des commentaires, car je sais qu'il y a une grande communauté sur ces extracteurs de jus. Donnez-nous votre avis sur cette démonstration. Abonnez-vous, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest et également Twitter. A très bientôt pour d'autres vidéos.